Ma femme là, elle fait comme si elle ne me voit pas. Mais elle me voit. Ah bon? Elle n'a qu'à continuer son mal. J'ai dû envoyer son nom au Binet. <cười> à la l'ou ça va là. C'est là-bas, va les régler. <cười> Maman Langa est ça. fait? Non. Elle a... <cười> n'a qu'à faire comme si elle ne me voit pas. Son côté ton, ton elle fait comme si elle ne voit pas. Elle est là, elle tourne un peu. Elle tourne un peu, peu, peu. Elle regarde en cachette. Elle regarde en cachette. Hum. Ton nom est donc au bienet. Mais ça c'est quel genre d'homme ça? Il m'a dit de souffler seulement dans ton visage. Et puis c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Pollution, coup battu. Et puis, un enfant direct. Un coup, un enfant. Là, c'est confirmé. Il n'y a plus rien à faire. C'est bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Partageons le direct. C'est la magie.